Bonjour à tous. On, on, on m'entend Vous m'entendez Oui. Alors, euh, je ne sais pas si vous... Normalement, dans l'hebdo, dans il était marqué euh, « Ministère les uns des autres ». Donc, c'est ce que je devais enseigner ce matin. C'est les devoirs que nous avons en, envers nos frères et envers nos sœurs. Mais nous avons échangé avec Michel. Donc, j'ai pris son sujet et lui, il a, il a pris le mien. Donc, euh, c'est la semaine prochaine que vous aurez le ministère, les uns les autres, et ce matin, ce sera, un, on va parler des responsabilités des membres à l'égard de leur pasteur. Il faut dire que le sujet n'est pas très sexy. Mais je suis très heureux de, de l'avoir ce matin. Est-ce qu'on a le... ça marche bien comme ça? Ça marche bien comme ça. Il y a des sujets pour les prédicateurs qui sont compliqués, pas pas théologiquement, mais on n'est pas très à l'aise de parler de certains sujets. Ça, c'est un des sujets. L'autre sujet, c'est l'argent. Euh, c'est compliqué pour un serviteur qui est rémunéré de parler euh, d'argent, parce que même si c'est la parole de Dieu, même si tout ce qu'il fait, c'est déclarer la parole de Dieu, il y a toujours quelqu'un ou des fois, il y a toujours une... On le soupçonne toujours d'une arrière-pensée, c'est pour toi que, que, que tu dis ces choses-là. Donc ce, ce sujet-ci, c'est un peu la même chose. On va parler de, de, de, de ce que les membres, de ce que le, la parole de Dieu attend des frères et des sœurs vis-à-vis -vis de leurs serviteurs, de ce que Dieu a mis à leur disposition pour être leur berger. Et souvent, c'est compliqué ce sujet-là parce que oh, celui qui veut enseigner va dire « oui, mais on va dire que ça s'adresse à moi, c'est pour moi ». Non, ce que nous annonçons, c'est simplement la parole de Dieu et on est appelé à l'annoncer pleinement, complètement, totalement, ne rien rajouter et ne rien, ne, ne rien enlever. Euh, comme j'ai dit, ce n'est pas un sujet très, très sexy, mais il y a quelque chose que dont j'aimerais vous parler avant de parler de la responsabilité des membres envers leur pasteur. Pourquoi Parce que tout ce que nous faisons dans le corps de Christ, tout ce qui est enseigné, tout ce qui est pratiqué, tout ce qui est vécu même, a sa racine en Dieu. Nulle part ailleurs à son origine en Dieu. Les principes que nous appliquons sont des principes qui ont leur origine en Dieu. Nous n'inventons rien. Nous ne rajoutons rien du tout. Le, le, le... Et un des principes, c'est que la parole met en avant, c'est le principe de, de soumission. Et ça, c'est un des mots... J'ai appris au bout de, de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 13, 13 ans au Québec, j'ai appris que... Finalement, je, il y a certains mots qui sont un peu « qui font un peu… Le mot « soumission », ça fait un peu « un peu… Et souvent, quand on enseigne « Marie, veuillez, ma, femme, soyez soumise à vos maris euh, », souvent, ça, ça, ça, ça, ça provoque des, des crispations, on va dire. Nous sommes une, dans une société actuellement qui accorde peu de place aux principes. Et c'est dommage. Parce que parfois, en tant que société, et parfois nos dirigeants prennent des décisions qui mettent en place un principe. Et à partir de ce principe-là, d'autres choses vont arriver parce que la porte a été ouverte. On fait des entorses en se disant, bon, ça, ça va passer cette fois-ci. Mais à cause de l'entorse, ça amène d'autres choses. Nos frères et nos sœurs qui sont dans le, dans le domaine de la justice savent que ça, ça s'appelle un, un, une juris jurisprudence. Une décision qui est une décision qui peut fonder vraiment sur les textes de loi, parce que finalement, on ne sait pas trop, la loi n'a pas déclaré clairement quoi faire. Le juge va juger selon son bon sens et selon sa pratique, selon son expérience. Mais et sa décision va faire jurisprudence. Parce que quoi Il pose un principe. Excusez-moi. Pour illustrer ça, un homme a, on lui a demandé... Si on te donne un million pour lécher le sol, là, là, devant moi, un million de dollars, est-ce que tu vas le faire? Et tu... <rire> eh oui, je vais le faire. OK. Et pour 10 dollars. Mais là, pour qui tu me prends J'ai ma dignité. OK Non. Ce n'est pas une question de dignité. Parce que si c'était vraiment une question de dignité, tu aurais refusé à un million de dollars. C'est juste une question de prix. Ça, c'est le principe du principe. Et un des principes que la parole de Dieu met en avant est le principe de soumission. On va lire Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Et là, vous allez vous demander, oui, mais il y Yann, à quoi ça, c'est quoi le sujet, c'est hors sujet. Ce n'est pas hors sujet. On est en plein dans le sujet. Parce que justement, on va parler d'abord et avant tout du principe. Avant de parler maintenant de la pratique et de comment on va déroulé cette pratique, comment ça se déroule De Philippiens, chapitre 2, verset 1 à 11. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelques compassions et quelques miséricorde, rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire.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 à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je on connaît tous ce, ce, ce, ce passage-là, en tout cas la plupart d'entre nous, et ça c'est un, un des passages favoris, ça, est, ça et puis, puis Colossiens, quand euh, l'apôtre glorifie le Seigneur. Ici, on nous parle d'un principe que Dieu lui-même s'est appliqué à lui-même. Dieu lui-même s'est appliqué, ce principe-là. C'est le principe de soumission. Les Écritures dans Jean 1.1 nous apprennent qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était, était Dieu. Certaines versions, certaines traductions, comme la, la, la vulgate, la latine, dit « et Dieu était la parole ». Ils inversent le « mais », c'est le même sens. « Et la parole était Dieu. »« De toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. » Je ne dis pas « étaient un »,« sont un de toute éternité ». Mais pour faire l'œuvre de la rédemption, le Fils s'est abaissé. Déjà, dès qu'on parle de père et de fils, il y, a un, il y a un lien, un lien filial. Mais il y a aussi un lien d'autorité qui est là. Les trois sont égaux dans la Trinité. Mais dans la Trinité, le Fils a choisi de prendre, de retirer la prépondérance et de laisser la prépondérance au, au Père. Le Fils a accepté de s'abaisser et de devenir un homme comme nous, avec tout ce que ça implique. De souffrir, de vivre, d'être rejeté. Il a accepté cette, cet abaissement-là et par là, la parole de Dieu nous dit qu'il a appris l'obéissance et la soumission à la volonté du Père. La lettre aux Hébreux, nous dit ceci. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fût fils, l'obéissance par toutes les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur » Selon l'ordre de Melchisedec. Bon, on s'arrête un peu là. Je ne sais pas pour vous, mais ce genre de passage m'a toujours posé un problème. Parce qu'on m'a toujours dit que Jésus est Dieu et la parole est vraie. Il est Dieu. Mais s'il est Dieu, comment peut-on le déclarer souverain sacrificateur? Comment peut-on l'élever s'il est élevé déjà à la base? Non, ça où? J'ai poser posé cette question-là. Comment, comment peut-on. Euh, il, il est Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais comment Dieu peut l'élever s'il est déjà élevé hein? Non Moi, je me pose des questions comme ça, des fois, ça, ça, ça, ça me tourne dans la tête. Et c'est vrai. Dieu a déclaré à son Fils qu'il serait pour toujours souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Melchizedek est un, est, un, est, un, est un prêtre du Très-Haut qui est venu au devant d'Abraham pour le bénir. Mais la Bible ne parle ni de son fils, ni de, ses, de son père, et ni de son, de son sacerdoce. Donc c'est comme s'il si est éternellement souverain sacrificateur ou souverain prêtre. Et Dieu déclare à Jésus, en cette parole-là, qu'il est pour toujours souverain sacrificateur. Mais on va revenir un peu, un peu en arrière. Cette histoire d'élever... De, de Souvent, on a beaucoup de chansons dans lesquelles on dit, euh, je ne sais pas que c'est quoi ce, ce, ce cantique-là, et de la colère du Père apaiser le courroux. Enfin, et, de la et, et, du père, et de la colère du Père. C'était quoi Minu chrétien. Minu chrétien. Minu chrétien, c'est ça, non Et du, et du, et du Père. Et, la, le, le. et moi, je me suis, à chaque fois que j'entends cette parole-là, je me dis, vous savez, la colère du Père et la colère du Fils. Ce n'est pas que le Père était était furieux, était en colère, était indigné contre le péché de l'humanité, était indigné contre la conduite et l'état de l'humanité. Et le Fils, lui, il nous aimait bien. C'est pas le bon, good good good, good cop, good bad cop. Ça n'a rien à voir. Comprenez bien que l'indignation du Père et l'indignation du Fils. Et comprenez que l'amour que le Fils a démontré en mourant pour nous sous la croix, l'amour du Fils et l'amour du Père. Il y a aucune différence entre les deux. Le Fils et le Père sont un. Dans leur amour, dans leur compréhension, dans leur amour de l'humanité, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, mais son Fils a tant aimé le monde qu'il a accepté et qu'il est allé mourir sur la croix. Les deux, l'amour du Père et l'amour du Fils. Et l'indignation du Père et l'indignation du Fils. À un moment donné dans l'éternité, on ne sait pas quand. La parole nous dit juste que le Fils a déclaré que Écoute, je vais, je vais y aller. Je sais ce que tu veux. Je sais ce que, ce que ça prend pour les sauver. Je vais le faire. Je vais y aller. Moi, je vais descendre et devenir un homme. Et il s'est abaissé jusqu'à devenir un homme. Et il a quitté son trône. Il a, pris la il a quitté la trinité. Il est descendu sur terre. Il a pris un, un, un, un, un, un. C'est même pas une enveloppe. Il a pris la condition d'homme. Des fois, quand on pense à certaines choses, ça nous fait gratter la tête. Il a pris la condition d'homme et il a accompli la volonté du Père. Et pour lui, accomplir la volonté du Père était primordial. Glorifier le Père était pour lui primordial au-delà de toute chose. La première raison pour laquelle il est venu sur terre, ce n'était pas de nous sauver, c'était de glorifier le Père. Et ce que le Père voulait, c'était nous sauver. Pourquoi il est mort sur la croix C'est pour glorifier son Père. Regardez, lisez les Écritures. Père, le moment est venu, glorifie ton fils, comme ton fils. Te... Il dit, je glorifie ton nom. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Et le Père a glorifié le fils, et le fils a glorifié le Père. C'était pour lui primordial. Accomplir la volonté du Père. se soumettre, Se soumettre à la volonté du Père. Le, le, le principe de soumission, ce n'est pas un principe qui a été inventé par l'homme, c'est un principe qui a été inventé de toute éternité dans la Trinité, où au moment donné le Fils s'est soumis au Père. C'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui l'a institué, ce n'est pas nous. Euh, C'était tellement, tellement primordial pour lui qu'à un moment donné quand il allait se baptiser, Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Parce que Jean-Baptiste avait, avait, avait eu la révélation que lui, c'est l'agneau la, de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quand il vient pour le soir baptisé, Jean-Baptiste lui dit, je ne suis pas digne, c'est toi qui dois me baptiser, pas l'inverse. Il a dit, non, c'est comme ça qu'on doit accomplir ce qui, ce qui est juste. C'est comme ça qu'on doit accomplir les écritures. Faire sa volonté du Père à plusieurs reprises, jusqu'à dans le jardin de Gethsemane, où quand il, a, il, a, il, a, il était tellement angoissé à l'approche des souffrances qui allaient venir. Il a dit si c'est possible à qu'elle s'éloigne. Mais toutefois, pas ma volonté, mais, mais ta volonté. Je me soumets de mon plein gré. Est-ce que vous savez qu'à tout moment, à tout moment, il aurait pu arrêter là, dire, stop. Je m'arrête là. Et repartir d'où il était. À tout moment. Jusqu'à dans le jardin, il avait le choix. Il avait le choix. Et si, il avait le choix de, de, de désobéir et de ne pas y aller. Mais il a choisi de se soumettre à la volonté de Dieu. À un moment donné, quand on vient l'arrêter, il y a un de ses disciples, Pierre, qui enlève son épée et qui coupe une oreille d'un de, de, des, un des gardes. Et le Seigneur lui dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légions ?» Je ne sais pas, une légion, ça fait combien Combien Une légion c'est combien d'anges C'est Dix six mille. six mille. Une légion c'est six mille soldats. Mon vieux. Ok. Ça fait, ça fait beaucoup. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi J'aimerais juste un aparté. Juste un aparté. Ça n'a rien à voir avec le message, mais juste, juste pour faire une idée. Un jour Israël était attaqué. Et Dieu a envoyé un ange qui, pendant toute une nuit, a décimé l'armée ennemie. Il a tué plus de 140 000 ou 150 000 hommes. Pas 180 000. 180 000 hommes. Un, un ange, un. 180 000 hommes. En une nuit. Il n'est même pas sué. Il est reparti, même pas mal, même pas fatigué. 180 000 hommes. Imaginez, ça c'est un. 12 légions, 12 fois 6 000. Imaginez le... le, le, le, le si il avait voulu, le Seigneur aurait juste claqué des doigts, les anges auraient dévasté la terre. Je vous le dis, auraient dévasté le monde. De voir que le Fils de Dieu est traité comme ça par de simples humains, de simples mortels qui demain vont retourner à la poussière, le faire cracher, le faire cracher dessus, le battre. Je vous le dis, il aurait juste claqué des doigts, et invoqué, la terre aurait été dévastée, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi parce que le plus important était de se soumettre à la volonté de son Père. Ça, c'est un principe qui doit guider notre vie. La soumission et l'obéissance à la parole sont plus importantes que le sacrifice, sont plus importantes que notre service. Psaume 46 dit « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. tu m'as ouvert les oreilles pour que j'obéisse, tu m'as ouvert les oreilles pour tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Ce que tu veux, c'est un corps obéissant. C'est un cœur qui t'est soumis. Vous connaissez l'histoire du roi Saül. Dieu l'avait envoyé combattre les ennemis. Il dit, tu rases tout, tu tues tout le monde. Tu rases tout. Il dit, tu, tu ne, gardes, ne gardes rien, ni bête, ni, ni rien, ni vache, ni... Et le roi Saül, quand il est allé à la guerre, il a vu des, des animaux qui étaient bien gras. Des veaux, des vaches, des, des, des brebis qui étaient bien grasses. Et il s'est dit, oh, ce serait dommage de gâcher. Je vais, je vais les réserver et puis je, je les, euh, on, va les, on va les servir en, en, en holocauste, en sacrifice à l'éternel. Mais la vraie raison derrière, ce n'est pas tellement l'holocauste, c'est que ces hommes avaient désobéi. Et lui, il avait peur de commander à ces hommes, ramener ça et puis détruiser tout. Il a laissé faire. Et il a justifié en disant, non, mais c'était pour, pour le Seigneur.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 Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette comme, comme roi. Pour ceux qui connaissent l'histoire, plus tard, la, la, la parole dit que l'esprit de l'Éternel se retirait de Saül, qui fut agité par un esprit mauvais venant de l'Éternel. Pourquoi j'en parle Parce que je vais vous parler du roi David. Le roi David avait été a compris mieux que personne l'importance de la soumission. Mieux que personne. Le roi David avait été, pendant que Saül était roi, il avait été oint lui-même roi pour succéder à Saül. Il avait été un pour succéder à Saül. Et il avait épousé la fille du roi, Michal. C'était le gendre du roi. Il était populaire en Israël, il était acclamé par les foules. Quand il revenait de guerre, les foules étaient dehors, on, on le louait quand il revenait de bataille. Et Saül avait perdu la faveur de Dieu et tout le monde en Israël le savait. Tout le monde. Tout le monde savait que David allait être le, le prochain roi. Même Jonathan, le propre fils du roi Saül, qui était son meilleur ami, même lui le savait, même Jonathan lui a dit, il dit, je, « Je sais, je sais que toi, l'Éternel, t'a oint et tu seras notre roi. Je le sais. Moi, je ne serai pas roi. C'est toi qui seras roi après, après mon père. Je le sais. » Et Saül a commencé à poursuivre David pour le tuer. Premièrement, parce qu'il était un peu il était un peu atteint au niveau de, au niveau de la tête, il n'était plus très net, mais aussi par profonde jalousie. Il a conçu une jalousie profonde. et Même s'il savait que le, le trône avait été maintenant donné à David, il ne voulait pas laisser faire, il poursuivait David pour le tuer. Donc voilà l'histoire. À un moment donné, David s'est enfui dans le désert, et Saül l'a poursuivi. Mais David, une nuit, a pu s'approcher de, de, de, de, de Saül. Pendant que Saül était allé se retirer quelque part et, euh, et faisait ses besoins, David s'est approché doucement, doucement de, de Saül. Pendant que lui ne se rendait pas compte, il était tranquillement en, faire, en train de faire ses besoins. Voilà ce que la Bible dit. Les gens de David, 1 Samuel, chapitre 24, les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te livre. » Il te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva, coupa doucement le pan du manteau, le pan du manteau de David, un bout de tissu. Et après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de David, de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. « Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. » Voilà pourquoi il n'a pas voulu mettre la main dessus. Parce que Saül avait l'onction de Dieu. Dieu l'avait oint pour être roi en Israël. À cause de l'onction, David ne pouvait pas mettre la main sur lui. Il n'a pas voulu le faire. David a reconnu l'onction de Dieu. L'homme Samuel était méprisable. Tu ne peux pas compter sur ce qu'il disait. Samuel venait de, de, de tuer des prêtres. Des prêtres de l'éternel, excusez-moi, Saül, Sa, excusez-moi, Saül, excusez Saül avait décimé les prêtres de l'éternel, et, et même si Saül disait quelque chose, ah, « je ne te poursuis plus », juste après, il repartait encore. Il n'était pas digne de confiance. Mais malgré ça, ça ne comptait pas. David comprenait intuitivement la volonté de Dieu pour lui. Il n'allait pas monter sur le trône par un meurtre. Il n'allait pas monter sur le trône par un acte de rébellion. Ça aurait sali son règne, totalement. David était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme rempli de l'esprit, une femme remplie de l'esprit et remplie de soumission. Les deux, les deux vont ensemble. Mes frères et sœurs, si quelqu'un veut servir Dieu, il doit se soumettre à l'autorité que Dieu a instituée. Je ne vous dis pas, soumettez-vous à moi, soumettez-vous à, à, à, à Michel, soumettez-vous à lui. Du... Non. Il faut que nous comprenions ce principe-là. Même entre nous, nous sommes soumis les uns aux autres. Quand on est en réunion, on discute entre nous, on est soumis les uns aux autres. Et je vous dis, c'est du bonbon. Sérieusement, c est, c est, c est, je loue Dieu, de ces deux hommes qui, qui, qui nous a donné, c'est du bonbon. La soumission... Un auteur chrétien, Watchmani, qui est maintenant avec le Seigneur, a dit La soumission est plus élevée que notre œuvre. Elle est plus élevée que notre œuvre. La soumission est plus élevée que notre ministère. C'est pourquoi l'orgueil nous rend impropres au service de Dieu. Elle nous rend impropres à l'œuvre de Dieu. Quel que soit notre talent, quelle que soit notre grandeur, quel que soit notre pédigré, nos diplômes, l'insoumission et l'orgueil nous rendent impropres à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qu'on ne peut pas reprendre, à la moindre reprise, il va menacer de quitter l'Église ou de claquer la porte de l'Église. Une telle personne, laissez-moi vous dire, avec, en toute humilité, sans aucun reproche, mais elle n'est pas propre à l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qu'on ne peut pas enseigner parce qu'il a trop de connaissances, parce qu'il a plus de connaissances que tout le monde dans l'Église, plus de connaissances que, que les pasteurs ou que, que les frères et sœurs ne peut pas être enseignés. Je vous le dis. Est-ce que vous n'avez jamais été enseigné par, un, un, par votre propre enfant? Ou par quelque chose que votre enfant a dit? Non? Ou par quelque chose que votre petit enfant a dit? Ça vous est déjà arrivé? Hein? Un petit enfant? Une fois le Seigneur m'a enseigné avec un arbre. Je me suis arrêté devant un arbre on m'a dit, regarde l'arbre puis m'a avec un arbre. Parce que je me, plaignais de, de, je me plaignais de choses et puis sinon on montré l'arbre. Puis m'enseignais avec un arbre. Quelqu'un qu'on ne peut pas enseigner n'est pas propre au ministère. N'est pas propre à l'œuvre. Attention, quand je dis ministère, là, ne pensez pas à évangélisation, à toute œuvre de Dieu. Impropre. Quelqu'un à qui il est impossible de confier une tâche humble. Parce que elle s'est sans prestige et c'est indigne d'elle ou de lui. Ah ça, je ne pas faire ça quand même. Une telle personne est impropre à l'œuvre de Dieu. Impropre. Quelle que soit l'idée qu'elle se fait de son ministère, de ses talents, de ses dons, le Fils de Dieu lui-même s'est humilié, a quitté son trône et est descendu parmi nous, a marché comme un homme. Et les humiliations qu'il a subies, on n'a pas subi la moitié. On n'a même pas subi le dixième. Parfois, je regarde, quand j'étais je, plus jeune dans la foi, quand on parlait de Jésus, on parlait du sacrifice, on me disait, comment il est grand ce sacrifice Moi, je me disais, attends un peu, à son époque, là, il y avait des gens qui avaient été crucifiés aussi, non En quoi c'est plus grand Crucifixion, c'est crucifixion. Oui, mais... Est-ce que l'une de ces personnes-là était Dieu? Est-ce que l'une de ces personnes-là a traversé les cieux pour venir naître comme un homme et, et puis mourir pour, mourir pour nous? Mourir comme un homme sur une croix? Est-ce qu'ils ils ont, ils ont descendu? Ils sont descendus aussi haut? Celui qui était le souverain créateur de toutes choses, de toutes choses, le moindre atome, la moindre molécule, il l'a créé par sa parole. C'est abaissé à devenir comme nous. Est-ce qu'il y a plus grand? Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, il est écrit, et c'est pourquoi Dieu l'a élevé, je vous dis, le, le chemin, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit lui-même, le chemin de, de l'élevation, il passe par l'abaissement. Et les, les plus hautes places sont en bas. Ça passe par en dessous. Dans ce monde ici, on s'élève en montant les échelles. Dans le royaume des cieux, on s'élève en les descendant. Et parce que personne Personne n'est jamais descendu aussi bas. Personne n'a jamais été élevé aussi haut. Personne. Dans la parole de Dieu nous parle de soumission dans l'Église. La parole de Dieu nous parle de soumission les uns avec les autres. Ephésiens chapitre 5, verset 20 à 21. « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ah, mais ça veut dire quoi se soumettre les uns aux autres? La cra... c est, c est... De quoi il parle? Hein? Mais c'est ce que nous avons lu au tout début, dans Ephésiens chapitre 2. Ne faites rien par esprit de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns, les autres, comme étant au-dessus de vous mêmes C'est ça, se soumettre aux... les uns aux autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. C'est ça, se soumettre les uns aux autres. Mais elle parle aussi de la soumission des membres envers leur berger. Obéissez à vos conducteurs, Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à votre conducteur et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Un Thessalonicien, 5, je m'arrête là pour ces versets parce qu'il y en a quand même pas mal dessus. Il dit, nous vous prions frères d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Pourquoi cette déférence et cette considération? Parce qu'ils sont plus beaux? Parce qu'ils sont plus grands? Parce qu'ils sont plus riches? Parce qu'ils parlent mieux. Parce qu'il veille sur nous, vos âmes. Ils veille sur nos âmes. C'est ce que la parole dit. Parce qu'il veille sur nos âmes et qu'ils devront en rendre compte. Ça, c'est moins, moins le fond. Et parce qu'ils nous dirigent dans le Seigneur. Leur pédigré, leur sagesse propre ou leur qualité ne sont pas mentionnées ici. Encore une fois, c'est à cause de l'onction que Dieu a mis. Reconnaître l'anxion et être soumis à l'onction que Dieu a mis. Ce n'est pas soumis à un homme, ou soumis à une femme, ou soumis à un groupe. On se soumet à l'onction que, que, que Dieu met. On reconnaît cette onction-là et on se soumet à cette onction-là. Ce principe-là, il ne vient pas de nous, il vient de loin. C'est Dieu qui l'a institué. Un des meilleurs exemples, c'est l'armée. Les meilleurs, les meilleurs capitaines, là, tu les prends dans les meilleurs lieutenants. Les meilleurs généraux, tu les prends dans, dans les meilleurs capitaines. Et les meilleurs colonels. Pourquoi Parce que chacun a appris à obéir aux ordres. Et parce qu'ils ont appris à obéir aux ordres, ils savent commander, ils savent donner des ordres. La plupart des soldats, les grands, les grands, euh, les grands militaires, ne s'amusent pas à donner des ordres stupides aux hommes ou à les envoyer se battre quand ils savent qu'il y a... Ils, ils savent parce que ça... moi j'étais là, j'étais à haute place. Je sais ce que c'est. Le roi David, pendant longtemps, a servi sous Saül. Il avait toutes les raisons de refuser de se soumettre. Toutes les raisons. Toutes les raisons. Il avait l'alliance, il avait posé la fille, il avait toutes les raisons de dire, « Maintenant, ça suffit, je t'élimine et je deviens roi à ta place. » Mais il n'a pas voulu le faire. Il dit, « Je ne deviendrai pas roi par cette façon-là. » Parfois, dans l'Église, on a des avis contraires. C'est normal. C'est sain. Parfois dans l'Église, on a des critiques à faire contre nos, nos bergers, contre nos pasteurs, c'est ça c'est normal. On peut aller les trouver et leur faire des critiques. Avec amour, mais... Et des fois, il y a des critiques qui sont très positives, qui sont bonnes. C'est pourquoi, la plupart du temps, j'espère qu'on a toute cette pratique-là, dès qu'on a une critique, de ne pas le prendre personnel ou de se fâcher, mais d'écouter et de regarder dedans ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, ce qu'il y a de juste, parce qu'il des... y a un fond de vérité. Mais quand il y a... Des, des clashs, choses comme ça, soumettons-nous, pas à cause de la personne, mais à cause du Seigneur. Et Dieu nous élèvera autant autant voulu. L'humilité est quelque chose que de, je vous dis est de, de, de beau, de beau. Vous connaissez quelqu'un qui personnellement dans votre vie que vous trouvez humble C'est agréable d'être avec elle. C'est très agréable. Et quelqu'un qui est humble, c'est vous. Vous passez du temps. Tu n'as même pas peur de dire tes manquements. Non, oui ou non Tu n'as même pas peur de dire quand tu as. Ah Là, là j'ai mal agi. On ne sent pas. On, on est libre de le dire. Parce qu'on sait que cette personne-là ne va pas nous regarder de haut ou nous prendre de haut. De, de, elle est humble. C'est comme de l'eau fraîche. C'est comme de l'eau fraîche. Amen. Ça, c'est la, la réponse. Je dirais. C'est la plus grande responsabilité. C'est la plus grande. Quand un, un pasteur est constamment en, en, en défiance et constamment en, en qu'on appelle ça en, en, conflit. en conflit avec son assemblée, c'est terrible. C'est terrible. Exact. C'est comme dans un mariage. On se marie quand on se, quand on se marie. On met son cœur à nu totalement. Et les gens qui peuvent nous blesser le plus, c'est ceux qui sont le plus proches de nous. Pourquoi Parce que notre cœur n'est pas protégé envers ces personnes-là. Oui ou non Non On ne leur tourne pas le dos, on leur fait face, on leur montre notre, on leur montre notre cœur. Et c'est ces personnes-là qui peuvent nous blesser le plus profondément, que ce soit un conjoint ou un enfant, ou un, un fille, ou une fille, ou une fils. mais, mais c'est normal. C'est normal. Et dans l'Église, c'est pareil un bon serviteur, un bon pasteur va ouvrir son cœur et va exposer son cœur. Et des fois, et les petits coups de couteau qui, qui volent, oui. Et, mais c'est vrai, Michel, lui, non Quelque Quelque, <rire> Quelques coups. <rire> Je, mais mais, mais, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais quand c'est constant, ça finit par, par épuiser le serviteur. Et finalement, à la fin, il n'est plus capable. Et ce qui perd, c'est toute l'assemblée qui perd. Beaucoup d'hommes et de femmes, de, beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, ont été, ont été détruits comme ça. Par la critique, par le... Encore une fois, ne pas être d'accord, c'est normal. Pas les trouver, mon frère, voilà ce qui se passe, voilà ce que je... Je ne comprends pas, voilà ce que je... Et il y a les frères et les sœurs dans l'Église qui le, qui le font librement. Et j'en suis, nous, j'en suis le premier heureux. Quelles sont les autres considérations Ah, ah, ah, les autres responsabilités. La Bible nous dit ici, souvenez-vous de vos conducteurs, en hébreu, qui vous ont annoncé la parole, considérez qu'elle a été la fin de leur vie. Bon, ça ne nous concerne pas ici encore. On espère que c'est un peu plus long, ça va être loin, mais bon, c'est Dieu qui décide. Et imitez leur foi. Imitez leur foi. Même si Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis imitateur de, de Christ, tout leader doit pouvoir dire ça. Mais ce que la parole nous exhorte ici, là, c'est imiter leur foi. Des fois, les choix sont faits sous l'impulsion de la douleur, sous l'impulsion de l'amertume. C'est pourquoi on n'a pas toujours imité les choix que font nos pasteurs. Parce que certains choix sont faits humainement. Oui ou non Certains choix sont faits humainement. Mais ce qu'on doit imiter, c'est la foi de ces hommes qui sont devant. Priez pour, pour eux. Paul dit Priez pour moi, qui me soit donné, quand j'ouvre la, la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Souvent, on dit ah, aujourd'hui, l'enseignement, c'était moins bon. Ah, il était moins percutant que d'habitude. Ah, oh, c'était moins. C'était. Euh, ah, je vais le écoutez, Je veux écouter Guéthan Brassa. Brassa. Pas le nom. Gaétan Brassa. Je vois le côté qui s'embrasse sur Internet. C'est bien mieux. Non. Priez pour ton, ton pasteur. C'est moins bon. Priez pour lui. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, mais on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à cette qualité-là de service. Seigneur, fortifie-le. Ce par quoi il passe, aide-le. secours le Priez pour les serviteurs. Priez pour eux. C'est pas bon c'est quand c'est pas bon ou qu'il y a un sujet, premier, c'est de prier. Ça, c'est le premier, premier réflexe. Je vais prier pour toi. Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, et surtout un, un de vos pasteurs, vous priez pour lui. Et quand vous allez, parce que vous avez une critique et vous lui adressez cette critique-là, quand vous allez prier pour lui, ça sort différemment. Ce n'est pas pareil. Parce que ce n'est plus l'amertume qui va s'exprimer. C'est l'amour que vous avez pour lui, l'amour que vous avez pour le Seigneur. Priez pour vos serviteurs, priez pour eux. « Et enfin, que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en pas le poing, le, le bœuf qui fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Au Galate, Paul avait dit que celui à qui, à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Bon, bon. Pas qu'en Afrique, en, en, en Europe, en Amérique latine. Beaucoup de serviteurs ont, ont pris ce passage-là pour en faire n'importe quoi. Et surtout, marquer le tout. Tout c'est bien. OK? OK, bon. Ce n'est pas parce que des hommes ont, ont fait n'importe quoi avec la parole de Dieu que ça souille et ça, ça, ça, ça annule la parole. OK? Mais la parole nous dit ici que les hommes qui se consacrent à l'enseignement, qui se consacrent à la parole, sont dignes d'un double honneur et dignes d'être rémunérés. Ici, nous avons trois serviteurs. Nous avons un, lui et moi, on travaille à temps plein, de manière séculière, mais Michel, notre, notre pasteur ici, lui, il est rémunéré à temps partiel. Okay? Il est rémunéré à temps partiel, il n'est pas rémunéré complètement. Mais ça, c'est bon. C'est bon. C'est la parole qui dit ça. Ce n'est pas un, un go pour dépouiller les frères ou dépouiller les sœurs ou venir faire n'importe quoi dans l'église. Jamais, ça n'a jamais été ça. Mais ça, c'est bon. Notre frère Michel, euh, un, petit, un petit aparté, euh, vous verrez que lors du, du, du, du, de l'AGA, on va proposer... Euh, Ce n'est pas une augmentation qu'on propose à Michel, parce qu'actuellement notre frère, pour ceux qui savent, et on, on le rémunère à un jour par semaine on a le un jour, une journée par semaine je, je vais vous demander est-ce qu'il est qu travaille une journée par semaine pour l'église sérieusement pour ceux qui le connaissent même un tout petit peu, est-ce qu'ils travaillent une journée par semaine je suis même pas sûr travaille travaillent trois jours par semaine je n'aime pas je n'aime pas louer les hommes mais il faut reconnaître la valeur de, ce que, de reconnaître le bon quand on a le bon. Okay? Je ne dis pas que Michel, c'est le bon, mais le bon, c'est-à-dire <rire> ce qui est bon. Comprenez-moi bien. Et le, le conseil, les frères et les sœurs réunis ont, ont, ont décidé, on va, ne on, on va, on va pas les rémunérer à, à, à un jour. Vous savez quoi on, a, on, va, on va le pousser à deux jours. Certains vont me dire, oh, mais là, quand même, c'est pas beaucoup c'est un pas de foi qu'en tant qu'Église on fait, parce qu'on va prendre soin d'un autre ouvrier pendant encore longtemps, et surtout préparer la, un autre ouvrier. Ce qu'on veut aussi, c'est non seulement c'est pas avoir une personne à demi, ou avoir une personne en entier, si c'est deux, si c'est trois, Dieu nous donnera. Et pour préparer aussi le, le prochain qui va venir. Toutes ces choses-là, on doit, on doit se tenir prêt. Il faut qu'on garde l'habitude de prendre soin d'un ouvrier. On parlera des chiffres plus tard à l'AGEA, mais c'est juste pour que pour vous préparer, on ne soit pas surpris. Oh, mais comment C'est pas, ce n'est pas, pas une augmentation. On a revu sa, sa rémunération parce que un jour par semaine, je vous garantis que notre Michel ne fait pas un jour par semaine. Si tu permets, Michel, d'habitude nos conversations sont, sont, sont, sont, sont confidentielles, mais là, je vais juste me permettre un petit, excuse-moi, Michel, un petit aparté. On en discutait avec Michel et Michel minimisait le temps. Il dit Oui, mais là, c'est. Michel a tout fait pour, pour minimiser. Oui, mais là, c'est pour minimiser le temps qu'il passe pour l'Assemblée. Et ça, c'est à son honneur. C'est tout à son honneur. Mais notre honneur à nous est de reconnaître ce que Dieu nous donne et de le rémunérer à la juste valeur de son travail. Et enfin, le dernier. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si c'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Et ça, j'aimerais vous, vous, euh, vous exhorter à lire nos statuts et règlements, parce qu'on parle de ça. On a quelque chose contre le pasteur Allons le trouver. Parlons-lui. Maintenant, si le pasteur a péché contre nous, ou a fait quelque chose contre l'Église, c'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Et là, j'entends déjà, parfois, peut-être, je ne sais pas si vous avez, vous avez ça dans la tête, on dit oui, mais. Si jamais il fait quelque chose qui est pénalement répréhensible, ben, s'il fait quelque chose qui est pénalement répréhensible, hein, il est redevable à la loi du pays qui gère ça. C'est la loi du pays qui va gérer ça. Si je tue quelqu'un dans la rue, ce n'est pas l'église qui va s'en occuper, oui ou non Ce n'est pas votre problème. Ça, c'est la police qui va m'embarquer et c'est la justice qui va, son, qui va faire son devoir. Mais au sein de l'Assemblée, les serviteurs qui servent ne sont pas protégés, n'ont pas, pas un, un quitus, un, un, un joker pour faire n'importe quoi. Mais prenons-en soin. Encore une fois, les reproches, c'est normal, on en a. Faisons-leur le reproche. Avec amour, ils vont bien le prendre. Ils ont la coin épaisse. Pas trop parfois, mais on fait comme <rire> si. <rire> Amen. Ça va Je ne vous ai pas trop secoué ce matin Amen. Amen. Je vais appeler le groupe de Louange pour un, pour un dernier chant. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de prière pendant que le, le groupe de Louange monte? On va, on va baisser nos têtes. On un petit moment de prière. Seigneur, nous voulons te prendre, te prendre un temps pour nous arrêter et reconnaître ce que tu fais au milieu de nous. Reconnaître ce que tu fais au milieu de cette assemblée, Seigneur. Ça fait des plus de dix ans que cette assemblée est là. Elle a connu des hauts, elle a connu des bas, mais jamais elle n'a manqué, Seigneur, de quoi que ce soit. Tu as pourvu les serviteurs, tu as pourvu, Seigneur éternel, un autre, que nous puissions avoir de l'électricité, de la lumière, mais par-dessus tout, tu as pourvu à l'amour aux membres, des membres les uns avec les autres, et surtout, tu nous as donné, Seigneur, des serviteurs qui ont un cœur pour toi. nous demandons aujourd'hui, Seigneur, de toucher nos cœurs, afin que, nous puissions, Seigneur, là où il y a de la résistance, que nous puissions la mettre de côté et que toi, tu viennes régner dans notre cœur. Pour que nous puissions nous soumettre les uns aux autres avec amour, que nous ayons une même pensée, que nous ayons un même cœur, que nous soyons doux et tendres les uns avec les autres, pleins de compassion, plein de compréhension, plein d'amour, plein de prévenance. Donc, Seigneur, de regarder les intérêts de nos frères et de nos sœurs autour de nous avant de regarder à nos intérêts à nous. Donc Seigneur de, de, de, de nous donner, parce que toi Seigneur, tu t'es donné et pas à moitié. Tu ne nous devais rien. Tu ne nous devais absolument rien, mais parce que tu nous as aimés, tu as envoyé ton Fils qui est allé jusqu'à la croix pour mourir d'une mort ignoble, afin que nous nous ayons la vie. Et aujourd'hui, nous avons dans la Trinité un nouvel Adam, Seigneur, un nouvel Adam. Nous regardons à ça et nous avons, Père, notre cœur est rempli de, de reconnaissance, notre cœur est rempli de joie. Voilà, Seigneur, la semaine qui va commencer. Remplis-nous de ta connaissance spirituelle. Remplis-nous de ta compréhension. Remplis-nous de ton intelligence. Permets que notre cœur soit transformé par le renouvellement de l'intelligence pour que cette semaine, Seigneur, nous sachions discerner quelle est ta volonté, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait. En Jésus, nous te prions. Amen.